Salut à tous, vous êtes sur XboxLive.fr, on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Un peu particulière. Mais ça vous l'avez vu dans le titre juste en dessous. Ouais. Voilà. Euh, on se retrouve pour l'unboxing d'une PS5. Ah oh Sur un site Xbox. Excellent. Sur un média Xbox. On est des gamers avant tout, on va dire. Voilà, on est des gamers ouais. avant tout. Euh. C'est une nouvelle console, donc forcément, en tant que gamer, on est toujours un peu euh, attiré par le fait de savoir comment c'est, voilà, on veut un peu comparer aussi. Même si c'est la concurrence. Euh, voilà, même <rire> si c'est la concurrence. Non, ce sont des, des, des, des amis. Des partenaires, pardon. Des partenaires, non, partenaires, je sais pas, mais ce sont <rire> des, des amis qui proposent aussi une solution d'entertainment. Euh, Exactement. Voilà. Et euh, bah finalement, sur lequel on retrouve aussi pas mal de jeux en commun. Mine de rien, chacun ses exclus mais le reste des jeux, des éditeurs tiers, pour la plupart, sont sur les deux. Donc après, c'est toujours sympa en tant que gamer de, de, de regarder bah, ce que font les autres, de, de, de comparer. de Ouais, et puis un... c'est un objet qui, ah, est, voilà. qui est particulier, C'est une sortie de console, ça arrive tous les... Alors, maintenant, ça arrive plutôt tous les 3-4 ans, parce qu'on a des, ouais. des gènes intermédiaires dans, euh, au sein d'une gène, avec un peu plus de puissance, avec des redesigns, des choses comme ça. Là, on est sur une nouvelle gène. Euh, donc la Xbox One ou euh, la PS4 était sortie il y a 7 ans. Donc voilà, on découvre une nouvelle console. En tant que gamer, il y a toujours un petit attrait, une petite excitation de la nouvelle console. Tout pour ça donc, là, voilà. il fallait se lever tôt pour l'avoir. Hein. Alors ça si, il fallait se lever <rire> tôt. Soit il fallait être super réactif sur les précos, soit vendredi euh, 19, il fallait être au taquet sur les sites ouais. commerçants qui eux étaient au tas complet. Ah, Même il... Amazon ah oui, oui ils, ont même les, Amazon. ils ont tué le game là-même. Même voilà. si étaient complètement Donc, euh, donc voilà, effectivement, il ouais. fallait se lever tôt. On en a une, on vous la montre tout de suite. Alors attention. Attention parce que c'est lourd. <rire> voilà, donc c'est une version... Digital. Voilà, ce n'est pas la version avec lecteur. Mais qui, qui c'est la même en fait, sauf voilà. que t'as pas la fonte. Là. Alors pour la petite confidence quand même, je ne l'ai pas encore vue. Ah, tu vas la découvrir Je la découvre, c'est-à-dire que toi, ah. tu t'es arrivé avec, là. Ah oui, mais moi... On ne est... la connaît pas, enfin, moi, je ne la connais pas, toi, tu, tu la connais. Ouais. Euh, donc, moi, je vais la découvrir en même temps que toi. Donc, mes réactions euh, et mes impressions vont être, euh, mais vraiment, à chaud, à chaud. Quoi. Oui, tu l'as vu qu'en vidéo, tu l'as jamais vu en vrai, en fait Jamais. D'accord. Eh ben, D'abord. Eh, eh, déjà, tu sais quoi, on va, on va l'ouvrir à chaud, tu vas voir comme c'est sympa de l'ouvrir. Allez alors, parce qu'en fait, c'est une tradition chez Sony, il y a deux cartons, en fait, pardon, attendez, parce que du coup on voit Attends, regarde, regarde, pardon, donc, oui, on va oui. faire comme ça, ah, voilà. comme ça tout le monde le voit. Peut-être montrer derrière, d'ailleurs. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a autour, ouais. Ah ouais, bon, à la boîte, hein, forcément. Alors euh, derrière, bon, bon, on présente la console, bien évidemment. Tu, tu noteras d'ailleurs... Et on joue comme, euh, comme jamais avant. Ouais, c'est marqué d'ailleurs, un play like never before. Voilà, exactement. Yeah. Euh, tu, tu J'ai noté un petit truc quand même qui est assez, euh, assez sympa. Alors bon, donc, il la taille, la taille du carton. <rire> comme quoi ça compte, hein. 8K, 4K 120 FPS et HDR. Ouais. Et ouais. la petite mention, pour ceux qui, euh, qui courraient dans le magasin, parce qu'il y en a une, ouais, avant de savoir ce qu'ils achètent, c'est une version sans disque, c'est une version digitale. Un peu que, comme, comme l'Xbox Series S, ouais. qui elle, est les sans disques. Et donc tu noteras aussi que là c'est 825Go. 825Go, utilisable peu. Non. Bah si. Non. Non Ah non. Ah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. Bah alors, alors, vas-y. Voilà. <rire> non, Donc non, c'est un peu moins, je crois que ça doit être euh, ouais. on doit être vers les 700 un peu moins. Ouais. Voilà. Alors tu voulais la mettre dans ah le là. sens, c'est ça pour l'ouvrir Ouais. Bon, peu importe. Il faut s'y on... mettre à deux en fait. Hein. Ah ouais, c'est clair. Alors. T'as remarqué que ton carton était déjà déchiré. Alors moi, en tant que collectionneur, je suis. Euh. euh ça, ouais, je... je suis en overstress. <rire> voilà. Pose le, pose le, pose le, pose le. Hop là, voilà. On va le mettre de son côté. Non, mais en fait, c'est ce que j'allais faire. Ah bah voilà. Super. On a un carton blanc. Il est... Non, il est logoté quand même. Ah pardon. C'est minimaliste. C'est minimaliste, mais c'est là. Alors ah, vas-y, je te laisse. Écoute, tu l'as jamais vu, donc non. Tu, vas, tu vas pouvoir... Donc le... la petite poignée qui va bien. Ouais. Alors que les choses soient claires, hein, ces poignées en tant que collectionneur, c'est une vraie plaie. Hein. <rire> ça, ça, ça ouvre, ça déforme le carton. C'est bien chien. pour transporter, mais moi je, je porte pas en dessous. Non. Ah. Petite languette. oh putain. Pe petite languette. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, petite languette. Vas-y. Ah, et on enlève le carton. Voilà, puis on va on le poser. Tu vas... Non, on, on va le le regarde le tout de suite. Non, tu veux... Ah, tu veux voir la console tout de suite Ah, je... non, non, non, non. Allez, allez, allez vas-y, ouvre-le. Donc, petite boîte. Bon, la petite boîte, on se doute un petit peu de ce qu'il y a dedans. Bah non, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à ton avis <rire> Bah, les câbles, la manette. Ouais, exactement. Accessoirement. Ah, les notices, pardon. Eh oui, les notices, il n'y a même pas une petite réduction au PS Store. Ouais, alors, il n'y en, en a pas sur la Xbox Series non plus. D'accord. Euh, mais par contre, As le premier mois de... sur Xbox, le premier mois d'Xbox Game Pass, etc. C'est le euro. cas, je suis pas allé vérifier. Voilà, euh, non, sur le PSN de mémoire, il n'y a pas de réduction, mais de mémoire. Bon, T'as les notices, hein alors c'est la première fois que j'ouvre une notice pour monter une console. On va vous expliquer pourquoi, <rire> mais parce que je suis pas doué. Le cap d'alimentation, non, mais je crois que t'étais pas le seul <rire> sur les réseaux sociaux. Si, si on pense au même sujet, tu ouais. les... le cap d'alimentation, c'est le même que chez Xbox, enfin maintenant ça devient universel. Tu veux comme commencer même. par quoi La petite originalité de la console ou la manette La petite originalité Allez, vas-y, je te montre. Allez, okay. hop. On ouvre. Tiens, je te laisse le déballer. On bien. remarquera que si t'as ramené le câble HDMI, Ah oui, il est là. Oh putain. Oui, c'est parce que. Ah pas... non, c'est le c'est pour changer. Non, c'est USB, usb c ouais, pour euh, pour okay. la manette. Ouais. Le, le HDMI, il est dans la boîte. Il y a un câble HDMI. Hein, J'ai juste pas remis en fait. Mais euh, il mais y a le câble HDMI. Un mais... peu de plastique. Ah, un frisbee. C'est un frisbee Sony. <rire> <rire> Donc, explique-nous. Euh, ce, ceci est un socle, en fait. Voilà. Parce que la console nécessite d'être posé sur un socle à la verticale comme à l'horizontale. Et alors pour la petite blague parce que moi je suis un gamer mais en plus compulsif, c'est-à-dire que quand j'ai reçu ma console, je fait « "Ah je branche je branche je joue." Et non, parce que je suis arrivé sur le socle et je dis mais what de what de socle je de Parce que j'ai regardé mon truc, il y avait un trou donc je me suis tiens, il y a un trou, ça veut dire que ça s'emboîte quelque part ou il y a une vis, il y a un machin. Et en fait Magie. La vis, s'était cachée. La vis, c'est les cachés, exactement. Pour une fois qu'on a un vis caché on... le... bon, voilà. Et donc, c'est une petite blague de juriste. Et on voit le petit trou à l'intérieur, en fait. Voilà, on, voit, on le voit d'ailleurs. Hein. Voilà, hop, on me voit, on me voit pas, on me voit, voilà. on me voit pas. <rire> non. Donc, en fait, il faut effectivement savoir qu'il faut déclipser, tourner, sortir la petite vis. Tout ça est expliqué dans le mode d'emploi. Mais quand on a l'habitude de déballer, de poser, qui de brancher, qui regarde le mode d'emploi de sa console personne. quand non, tout ce que tu as envie c'est de la brancher Lancer un premier jeu et faire go go go. Je me, je me permets juste de sortir tout de suite le truc parce que quand on va vouloir il va falloir quand même qu'on prenne un petit temps, d'ailleurs on est comme des cons, c'est-à-dire que moi j'ai pas d'ongle toi non plus peut-être, mais on a pas de... Non mais bon, on va le faire un bon. ah, voilà. Ouais mais non mais ça tu feras pas tomber la console quand même, hein. non. Donc, on va poser ça là, et je te laisse découvrir la manette, vas-y. Alors que... la manette, ouais, ça, ça, ça, ça m'intrigue, c'est ce qui t'intrigue le plus. Ça, ça m'intrigue voilà. parce que c'est une nouvelle manette et une nouvelle manette c'est toujours agréable. Et puis euh. en plus celle-ci elle a des vraies fonctionnalités nouvelles. Mais... quand même ah bah hein. ouais mais ouais mais ah ouais quand même ah oui non non mais elle fait le poids quasiment d'une élite je suis sûr non euh, ouais je pense qu'on doit être euh... t'as la batterie intégrée et tout hein par contre hein, ouais euh... ouais ok elle a prise en main peut-être les... la montrée quand même à l'écran ouais, hein, ouais. parce que là tu l'as gardé pour toi tout seul voilà oh, voilà hop et alors il y a le petit détail hein, tu as sur les euh... voilà en fait tu vois, t as tu as des petits euh, des petits oui, grips en fait euh... alors et les petits grips alors faudrait prendre une photo de très très près mais les petits grips, en fait, c'est des logos euh, les logos, euh, les logos euh, pardon, PlayStation, carré, rond, triangle et, et croix. Mais alors, faut regarder vraiment de très très près, et qu'on retrouve aussi sur normalement sur les codes de, la... de la console. Exactement. Voilà. Donc, bruit, voilà la manette. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessus Les deux sticks. Bon, ouais. ça, c'est toujours la vie partagée des gamers, ici ou ici. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais, Xbox, c'est là. Sony, Sony c'est là. Moi je, moi, je préfère la manette. Enfin, je, non, j'adore ma manette Elite 2. Voilà, j'ai du mal à, à m'en passer ouais. quand je suis sur Xbox. Mais celle-ci, elle a quand même une bonne prise en main. Ouais. Franchement, elle est, elle est agréable. Non, non, mais la, la prise en main, elle est... Elle est agréable. Effectivement, ouais. les sticks, après, ah, c est... C est, Elle clignote en bleu, d'ailleurs, je ne sais pas si on ouais, c'est parce que tu as appuyé dessus. <rire> je ne suis pas si on l'a vu, mais il y a le bouton d'interfaçage, donc pour revenir à l'interface, voilà. ou allumer bouton la PlayStation manette, qui ici, est là. le bouton PlayStation, qui est changé par rapport à la manette de la PS4, C'est plus un oui. gros rond, en fait, c'est ouais. juste le dessin du, du logo. C'est ça. Il est, Voilà, voilà. il est... Il est sculpté, enfin il est moulé, oui, euh... voilà. Est on moulé. a un petit Les... bouton, donc j'imagine que c'est pour muter le micro. Exactement, tout à fait. Tu mutes le micro, il s'allume en orange quand ton micro est muté. Tout à fait, parce que le micro est intégré, donc du coup, à la là, manette. Là, on retrouve toujours la zone tactile, j'imagine. Ouais, tout à fait, avec euh, tu qui es... fait bouton et qui fait bouton, effectivement, quand on appuie dessus. La et et... croix, voilà. Le ah. bouton menu et le bouton de partage, le bouton et cher bou... en fait. Euh, et voilà. le voilà. bouton cher qui est là. Qui, enfin, on quand on. Il verra... chante quand on appuie dessus. Oui, exactement. Il chère, ouais. Tout à fait. C'est une blague de vieux, ça. on et on verra dans l'interface quand on vous la présentera, mais ils ont, euh, ils ont amélioré quand même la fonction de partage, c'est quand même bien plus simple. Les gâchettes. Les gâchettes. L1, R1, L2, R2. Exactement, voilà. mais les gâchettes adaptatives. Bah, même celle du haut Non, ah pas oui. celle du bas. Les gâchettes, euh, et et les, euh, les analogiques. on quoi. en parlera, franchement, c'est... C'est sympa. D'accord. Tel... Mais c'est étrange. D'ailleurs, c'est tellement étrange que tu as des joues où tu peux désactiver la fonction de gâchette adaptative. Bah, je pense qu'à un moment, on a peut-être Enfin, les gens ont peut-être pas envie tout le temps non plus de. Ah ouais, mais tu es mais... quand tu bandes ton arc, en fait, ça, la gâchette te résiste. D'accord. Dans Borderlands 3, euh, il faut comprendre que. Euh, ça, c'est un coiffure avec des crampes, ça Bah, ouais, parce qu'en fait, il faut que d'abord tu enfonces un peu la gâchette, ouais. comme si tu étais sur un vrai pistolet, qu'après tu, tu appuies pour, euh, pour Donc là tirer. Hop Ah, oh, magie Eh oui. Voilà, donc là, on retrouve. Euh... Voilà, nos, ça donne quoi qui as les deux en main là. Euh, bah écoute, en plus, ça tombe bien, j'ai une batterie là. Euh... Bah non, c'est kiff kiff en fait. C'est kiff kiff. Ouais, regarde, mais euh, c'est kiff kiff. Ah, je dirais qu'elle est un peu plus lourde. C'est possible. Ouais. Ouais, ouais, ouais, un peu plus lourde. Mais ouais, effectivement, c'est bon, voilà. Mais ouais, c'est joli, c'est bien fini. Alors c'est pas blanc blanc en fait. Non, c'est un peu nacré... gris gris clair, un gris très clair en fait. Si... Je sais pas Alors, si on voit bien la différence. Si on, on si voit bien, si si on voit bien la différence. C'est pas blanc blanc, voilà. Effectivement, c'est gris clair. Il n'y a jamais rien qui est blanc blanc dans la vie. C'est ça. Prise USB-C, ça maintenant c'est généralisé sur les consoles, on est d'accord. Une prise accessoire, j'imagine, là-dessous. Oui, pour brancher le casque d'ailleurs, qui est en rupture de stock partout aussi. Donc je voulais tester, et malheureusement, parce qu'à moins de 100 balles, il paraît que c'est un très très bon rapport qualité. Sony, c'est un peu des spécialistes quand même de l'audio. Oui, mais à 99 euros, on ne s'attendait pas à... Ok. Eh ben écoute, très bien, mais ouais, agré... enfin, je suis agréablement surpris. Ben, tant euh, non, non, pas que je pensais être une... déçu. Pas agré... enfin, déçu. voilà. Ah, T'es pas, pas un gros joueur PlayStation quand même. J'ai pas, pas le temps. Il je... y a des jeux qui m'intéresseraient, mais j'ai pas le temps. Donc euh, non, voilà, la manette. Ok. Alors, peut-être qu'on peut passer à la bestiole. Ramène le carton. <rire> Alors ah, attends. On aura fait notre sport. Ouais. Sachez qu'on est dimanche. Ouais. <rire> Tu vas pouvoir déballer la boîte à œufs. Oh, <rire> ouais, alors c'est sûr que, ouais, côté boîte à œufs, on est pas mal. Ouais. Voilà. Donc, si cool. vous avez des poules, pratique. Ou vous voulez isoler votre salon, pas cher. C'est ça. Si vous avez beaucoup de poules, il y en a un deuxième. <rire> Le bon gros sachet. Ouais. ouais ça, c'est pareil, c'était la PS4, c'était pareil. Et là, attention. Oh punaise! <rire> tu, tu voulais un convecteur, non, je crois, pour ton. Euh, oh, punaise, pour ta... La taille de oh. la bestiole! Merci, on me dit souvent ça ouais ouais ouais c'est vrai que t'es grand Ouais, bah oui <rire> je sais pas je sais comment la pas montrer c'est <rire> ça bon ben bah là voilà donc on a le devant alors euh, cette... je t'avoue que je, je préfère ce design là à celui avec lecteur ouais ouais ouais parce bah qu oui, le parce le que lecteur ça la fente un, qui est rajoutée. en ça fait, fait un, un appendice qui est pas ouais, voilà. as... après c'est original ouais, <rire> je, je, ça, je sais ouais. en fait je sais pas quoi dire je c'est euh... non mais c'est impressionnant faut le dire c'est réellement impressionnant enfin elle est elle est gigantesque les masto quoi énorme. Ah, on pensait qu'on avait déjà connu les plus grandes PlayStation du, du marché. Ouais, bah oui, bah oui, elles c'était pas pareilles en fait parce qu'elles étaient plus. Euh, bah, on voilà. Va Mais voir alors là, c'est vrai sport. en termes de en termes de taille. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve après derrière Alors derrière, on retrouve l'alimentation. Ouais. Voilà. Tout à fait. Le la RG. sortie HDMI, le port RJ 45 pour le réseau. Et on dira les... jamais assez. Privilégiez le pour jouer en ligne. Ah oui. Ouais, ouais. De toute façon, là, en plus, enfin, euh, pour le coup, euh, le téléchargement des jeux quand on a la fibre est ultra rapide. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien, c'était aussi une amélioration attendue. Y et compris cool. pendant que vous êtes en jeu. En, tu, tu, en fait, c'est quasiment le même ouais. débit, en fait, j'ai l'impression, que euh, quand on est en jeu. Et les deux ports USB, 3. 3. Euh, y a, je crois qu'il y a Peut-être même 3-1 en... ou 3-2. Ouais, euh... peut-être, ouais. Et puis t'en as deux autres en façade. Non, t'en as un en façade, pardon. Alors non. en façade, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve un port USB ouais. et un port USB-C. Tout à fait. C'est très bien, ça. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. Et le bouton d'alimentation okay. qui est là. Tout à fait. Et donc, effectivement, on voit à l'intérieur, je ne sais pas si tu es arrivé à le montrer à, la, à la caméra. Euh, peut-être. Voilà, cette zone un peu rugueuse là, mais en fait, ce sont des logos. Euh... C'est des logos Sony, ouais. ouais je ne sais pas si on voit bien. Enfin, le c'est pas très propre, Non, mais... non, mais là c'est trop près en fait, C'est mais... trop près, mais voilà, On verra le... Mais voilà, non, mais euh, alors, c'est... Je, je trouve ça... Euh... Non, on va regarder les autres. On va... Je trouve ça, mine, mine de rien... Euh... Enfin, c'est assez fin, c'est élégant. Voilà, elle est nettement plus jolie sur lecteur. Ah, tu la trouvé élégante, toi Bah... Non, mais en fait, je trouve que c'est la finesse, en fait, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des bords assez fins. Là, c'est brillant. Enfin, c il y a un côté élégant, par contre. Ah oui, je trouve ça trop grand. Là, j'avoue, je, je trouve ça beaucoup trop grand. Euh... Il faut, euh, il faut vouloir quoi il faut, il faut avoir le meuble qui va bien quoi. Alors, alors donc du coup il faut comprendre que il faut le mettre comme ça et aller visser juste en dessous en fait on le voit euh, en fait, on voit le trou là, en fait, qui, est, qui est juste ouais, là et donc euh, passe et claque et on, vise par, on et alors, visse par en en plat, et alors quand c'est à plat et alors quand c'est à plat alors là tu vas me poser une colle parce que je suis pas allé le je suis en, pas en fait ça ça va mais... se mettre derrière j'imagine un truc comme ça il se, ça oui, il se que... clipse comme ça voilà. en voilà. fait tu le vises pas tu le clips ouais, simplement et c'est posé dessus et c'est posé okay. dessus voilà, Donc, voilà. voilà. mais ça, ça j'ai vu que ça avait causé pas mal de soucis euh, aux, aux premiers acheteurs parce qu'il y en a qui l'ont pas mis alors il y, y en a qui l'ont posé à place ils ont fait hey, les bancals et tout <rire> alors que non pas du tout et euh, bah, surtout quand tu mets des cd dedans t'as plutôt intérêt voilà que ça soit... ah, par contre ça a l'air d'être hyper salissant et ça attire la poussière la zone brillante hein on est d'accord euh, oui complètement vrai ouais. complètement parce qu'elle est elle est branchée de toute façon c'est le problème du brillant de manière générale sur n'importe quelle console c'est brillant c'est poussière Ok, bon, voilà la bête. Euh... Tiens, je te laisse la... Voilà. Et alors, en, au poids... alors, au niveau du poids... Au niveau du poids, en fait, comme elle est grande, on a l'impression qu'elle n'est pas très étalé, lourde, ouais. mais je pense quand même qu'elle qu pèse son... son mais par à, à côté pas. de la série X, je suis pas sûr qu'elle soit plus lourde. On va voir ça Ouais, vas-y. Allez. Notre série X, hop, voilà. C'est vrai que là, pour le coup, vous avez deux objets, mais complètement différents. C'est radicalement Alors, par différent. par contre, moi, ma femme m'a mis d'accord sur les deux. Elle a trouvé que les deux étaient très moches, en fait, et donc ça prenait trop de place dans le salon, <rire> quoi qu'il arrive. Donc, au moins, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que tu l'as mis dans le bureau. Exactement, et que je les ai cachés derrière. Alors, celle-là, elle est entre mes deux écrans. Ouais. Et l'autre, elle est cachée derrière un écran. <rire> comme ça, il n'y a pas de. Alors, bon, on voit que déjà, en termes de hauteur, la série X est plus petite, celle-ci est plus grande. Euh, par contre, en largeur, bah là, bien évidemment, il y a pas photo, hein, <rire> la série X est c'est large, enfin, largement plus large. Ouais. Voilà, si on peut dire. Euh, en profondeur, hop, si on oriente comme ça, bon ben bah là, okay. Ouais, non, non, mais là, voilà, attends, il y a... voilà. hop, c'est quand même. Euh... On n'est on est pas à la moitié, mais pas loin, quoi. Ouais, non, la moitié, t'exagères, toi. Bah non, de regarde, regarde, bah non, regarde. Ah ouais, non, allez, une grosse moitié. Ouais, c'est mieux. <rire> <rire> voilà. Euh, donc là on a un au modèle niveau, avec lecteur en plus. Au niveau du poids elle est plus légère ouais. quand même. Mais alors si on la compare ah oui, non, mais là... <rire> à son équivalent sur lecteur chez Xbox forcément... Regardez... Bon bah là... Ouais. Alors la hauteur c'est la même que la série X ouais, pour le coup, la sûr. série S. Là la largeur... la largeur... Ah, la largeur. Ah, tu peux... Eh hey, Romain hey, tu viens d'inventer un nouveau moyen d'empiler de... ah ben oui. tes consoles. C'est ça. Voilà. Ou ouais, après je suis pas sûr pour la que euh... Ça va faire un hybride après. Si tu ouais c'est ça. Effectivement, ah, bah, c'est vrai ouais, que ouais. En fait, vous avez les ventilos sur, le, sur le, ouais. la, les pales, en fait, sur le latéral. Oui, comme ce qu'il faut ça. noter que ce design est quand même aussi adapté à l'évacuation ouais. de, de, de la chaleur. Ah bah de toute façon, consulter. ils ont fait une tour d'évacuation, ça... En fait, je pense qu'il faudrait avoir une carte mère unique qui est comme ouais. ça, et puis effectivement, il y a une évacuation de chaque côté. Sachant que j'ai pas trouvé qu'elle chauffait des masses. J'ai vu des vidéos sur Internet mmh. avec des mecs qui disaient qu'elle qu chauffait ou quoi, moi. Pour l'instant, mais non, pourtant, euh, j'ai fait des grosses euh, sessions de jeu. Euh... Je, crois, je crois justement que ça faisait partie des reproches des générations précédentes, et mmh. je pense qu'il y a un beau travail qui a été fait là- dessus mais voilà. Après, il y aura toujours des cas à part parce qu'un dysfonctionnement, un, un vice ou quoi que ce soit. Mais, mais de base, je suis... Non, je crois pas. Euh, voilà. Non, mais ben ouais. Ben là, ouais. Enfin, bon, pff, là, j ai, j ai juste la photo, quoi. Mais bon, c'est pas la même puissance non plus. Non, non. Enfin, pas voilà. La, voilà. Exactement. Mais, euh, et si on la comparait à Allez, ses grandes sœurs T'as la PS3 en premier. Alors c'est pas la version slim, parce que du coup euh, sinon ça aurait été désavantageux comme concours. Exactement. <rire> donc on se souvient que la PS3 quand elle est sortie, ouais. la toute première, celle qu'on va appeler la PS3 fat, ouais. mais vraiment la toute, toute première, celle avec les 4 ports USB, elle était fat. Cartes, elle elle elle était, fat. Elle, était fat. elle était ultra fat. Et donc on l'a Parce que comme on l'a dit au tout début, si on fait une vidéo de déballage de, de PS5, c'est qu'à la base on est gamer. Donc oui, j'ai plein de Xbox, mais oui, j'ai d'autres consoles aussi. Donc voilà, finalement. Alors, la PS3 est plus profonde. Ouais. Tiens, regarde. Oh. Ouais, ouais. Tout à fait, on voit bien. Ouais. Voilà, non la bon. PS3 est plus profonde. Pas de beaucoup, mais elle l'est. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Mais on retrouve finalement ce côté un peu arrondi. Euh... Le côté bombé, en fait. Ouais, je côté je vraiment bombé. Les... Ouais. Ah non, sur la PS4 voilà, Pro, c'est Quand plat. je vous dis que c'est la première, c'est... Euh... Ouais, voilà. avec le lecteur. Avec le lecteur, euh, avec, euh, lecteur et... de cartes. Euh... Ouais. Voilà. Bon. C'est ça. Et euh, D'ailleurs, on note qu'ici, il n'y a aucun port d'extension de... De... de... Non, euh... alors a priori, c'est prévu à l'intérieur. A priori, c'est prévu un port NVMe à l'intérieur. Ok, mais donc il faudra ouvrir ta console pour pouvoir. Il faudra avoir... ouvrir ta console, mais comme c'était le cas déjà sur PS3 ou PS4, si tu voulais changer ton disque dur, il fallait ouvrir. Alors, tu avais une trappe dédiée. Là, normalement, on va pas le faire pour la vidéo parce qu'on ne l'a jamais fait. Ouais. Mais euh, les deux côtés blancs s'enlèvent et peuvent être interchangeables. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont attaqué en plus en justice un mec qui avait sorti des coques. Je me souviens. C'est ça. Ouais, on va pas le faire maintenant. On hein, va pas mais le faire euh... maintenant. Mais théoriquement, il y a une trappe euh, une fois ouvert. Euh, une fois ouverte la console pour euh, mettre un disque NVMe. C'est pas activé encore, puis oui ça pourra aller dans une future mise à jour. Ok, voilà. Ça et puis et bah, si on fait euh, son autre grande sœur. La PS4. Mais là c'est. la... Quand je vous dis qu'on a des consoles, c'est qu'on a aussi des petites versions collector, hein, la version 500 millions de la PS4, ouais. de la PS4 Pro, voilà. Donc là, bah, la PS4 Pro est toujours plus profonde. Parce que ça c'est vraiment un problème ouais. sur la PS4 Pro. Ah ouais, ouais, dans mon vrai meuble, que... euh, les pieds ils sont mais au bord du bord du bord de l'étagère. Ouais mais <rire> celle-là. Euh... Oui, non, elle est moins profonde Non, elle est moins profonde, mm -hmm. ce qui fait que, bah, ne, ne serait-ce que quand tu rajoutes l'épaisseur des câbles derrière, euh, c'est pas anodin, enfin c'est... Ah ben, ça, voilà. ça prend de la place. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh... Ah, pardon. Ouais, on la sûrement. Voir... Bah, en fait... Allez, vas-y. <rire> ouais, c'est un peu plus étroit que la, que la PS5. Mais par contre, ouais, elle est carrément plus profonde, c'est un truc de ah, elle est... Et puis, ah. elle, est... elle est plus lourde. Je sais pas si elle est plus lourde. Ah, ouais non Non, je pense que ça se voit, en fait, c'est la forme qui fait ça, en fait. Tout à fait. Voilà. Bon. Bon. Bah plutôt pas mal. T'en penses quoi, alors, toi tu... Alors, moi, si je devais en choisir une... Alors, c'est <rire> ça qui est... Alors... la Xbox. Non, mais non, mais <rire> je vais pas être objectif là-dessus. Je vais pas dire choisir la Xbox ou la PS5. Ouais. Euh, je prendrais certainement une PS5 plus tard. Si je devais en choisir une, ça serait celle avec lecteur, parce que je suis... Euh... Je suis... Je suis. Un... Enfin, voilà, il me ouais, faut du physique. Ton... Je peux rien, il me faut je du physique. Il me faut arrêter la vidéo, alors. Voilà. <rire> Mais voilà, je, je veux mettre des galettes dedans, ne serait-ce que mes galettes PS4 et compagnie pour faire jouer, mes jeux, pour jouer à mes jeux PS4. Exactement. Ouais. Euh, par contre, d'un point de vue design, je préfère oh, la version vous avez pas digitale. Mis les, marques de, les marques de doigts que je ouais. laissais dessus. Ouais. Mais par contre, en termes de design, je préfère la version digitale. Ouais. Parce que le, donc, sur la version non digitale, là, on a quand même un appendice euh, que je trouve pas très gracieux. Ouais, t'as l'impression que j'ai acheté un... le lecteur en plus. Non, mais un... c'est ça, c'est. On envie a c'est la sortie de vacances. La sortie de confinement, oui. Ouais, c'est ça. <rire> on y encore. Euh, donc, non, j'aime bien. Alors, je trouve ça trop grand, ça, c'est sûr. Euh, c'est vrai qu'idéalement, moi, je préférerais une Slim. Non, puis en plus, euh, il faut vraiment la mettre debout, quoi, parce que quand elle est, quand elle est couchée... Euh... Alors, non, mais c'est ça. Alors, pour ouais. le coup, les nouvelles consoles, euh, alors pas la série S, je la trouve mieux à l'horizontale, mais les nouvelles consoles, pour moi, on est d'accord, c'est debout, quoi. Enfin, c'est voilà c'est pas allongé, alors bien évidemment si vous avez pas le choix parce que votre meuble vous le permet pas ou quoi que ce soit, euh, ben bah, voilà vous la, met, vous la mettez à l'horizontale mais euh, pour le coup je trouve qu'elles sont vraiment faites pour être à la verticale l'évacuation mmh. se fait vers le haut bah oui c'est pour naturellement c'est de la physique la chaleur va vers le haut donc une évacuation théoriquement plus efficace que quand on est sur le côté exactement mmh. donc euh, non mais si je devais choisir, enfin si mon avis non mais je, je trouve ça, je suis plus agréablement surpris que sur les photos, mais... clairement euh, ah, c'est euh, trop grand, ça par contre c'est sûr, c'est beaucoup trop grand. Euh, oh, ils vont bien nous sortir une version slim. Il y aura une version slim d'ici 2-3 ans, c'est ouais. acquis, c'est certain. Voilà. Mais euh, non, mais écoute, il faudra avoir la version avec les couleurs. J'ai mis mais... le petit logo moi, qui est là. Qui est... Ouais. Voilà. Bah, ça c'est un, un logo d'anthologie Exactement, donc, tout, euh, ouais, tout à fait. Ça fait comme quelques années, 95 de mémoire. Oh, 95, ouais. donc ouais, ça fait 25 ans quand même. Ouais. C'est énorme. 25 ans, cinquième modèle, un tous les 5 ans. Tout à fait. Voilà, la messie Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait on, eh ben, on va faire, faire un petit tour sur l'interface. L'interface et puis un petit peu de jeu quand même. Eh ben, Ça sera, sera une première sur Xbox Live pour les faire. Non. Ah non, non. Ah. Non, non, on avait ah. fait des vidéos, euh, euh, on avait fait d'autres vidéos, euh, notamment de Spider-Man à sa sortie. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, à tout de suite alors. Eh ben, on se retrouve. Euh. Allez, c'est parti pour l'interface. Alors, magie du direct, pas. téléportation. Euh, on se retrouve Exactement. devant l'interface de la PS5. Donc yes. on vous passe le, le premier démarrage avec les réglages divers et variés. Calibrage USGR. On a dû faire de le... ton compte, de l'écran. C'est ça. Pour pas. pouvoir capturer, enlever le HDCP. <rire> Sinon on est un peu gêné, on ne peut pas capturer. Qui ne se désactive pas. Euh, voilà. Par défaut. Et donc on arrive, sur démarre la, la console et voilà sur quoi on arrive. Donc on retrouve en fait euh, l'interfaçage en, en tuile, hein, un en peu tuile horizontale, horizontal, ouais, ouais. euh, qui ressemble à celui de la PS 4 En fait, il hein, n'y a pas ouais, d'énormes ouais. changement. C'est des non, petits, non. on va dire des, des petites améliorations d'ergonomie qu'on peut retrouver. Ouais, ouais. On voit le jeu auquel on a joué dans la, finalement dans l'ordre, dans le pardon, dans le dernier ordre d'activation. Okay. Voilà. Et euh, on s'aperçoit tout de suite que en fait sur cette première euh, brique, on a une séparation entre les jeux. Et le contenu multimédia et toute la partie paramètres aussi parce qu'en fait on avait une oui. navigation verticale Exactement. pour les différentes catégories et horizontale pour voilà. euh, bah, le contenu de ces catégories là, là tes paramètres tu les as dans la petite roue crantée que tu as ici ou en, en appuyant mieux. sur le bouton PS en fait on peut les retrouver euh, on peut les retrouver non je dis des bêtises c'est en jeu ouais euh, tu les retrouves ouais c'est plus épuré en fait c'est ça c'est plus épuré par contre tu vas voir le menu des paramètres puisqu'on est dedans en fait c'est strictement le même que sur ouais, on retrouve vraiment le euh, PS 4 ah, Certainement à 2-3 trucs près mais on voilà. va pas les comparer Tout à mais... Fait. Euh, on peut les réactiver le HDMI pour foutre le bordel sur la vidéo. Non. Le HDCP, mais non, on ne le fera pas. Non. non. Euh, voilà. Et on a, en fait, euh, voilà, on retrouve, en fait, à, effectivement, à quelques euh, petites adaptations près, exactement la même chose que ce qu'il y avait ouais. sur la PS4. Et je crois qu'on ne doit pas être très loin du menu de la PS3. D'ailleurs, euh, la mémoire me fait défaut, mais euh, on n'est pas si loin que ça. La PS3, elle était pas mal mise à jour. Et effectivement, déjà, la PS4 euh, ressemblait déjà un peu plus à la, celle de la PS3. Mais on garde cette, cette navigation horizontale, en tout cas. Et on retrouve, là, donc, tu as, dans le contenu multimédia, on va l'évacuer voilà. tout de suite, mais toutes les apps auxquelles euh, on peut et bien euh, effectivement avoir accès. Ouais. Voilà, et euh, bien entendu celle que tu as installée et que tu as présente dans ta bibliothèque, on retrouve la même chose d'ailleurs pour les jeux. Euh, l'accès en fait au PS Store est plus simple que sur la PS4 ouais. en fait, euh, il est plus direct et euh, on a une section PS+ Plus quand on est abonné directement en fait pour euh, voilà, avoir accès aux jeux en fait du euh, aux jeux du mois ouais. et à la collection des exclusivités enfin pardon, des jeux en fait PS4 Accessible avec l'abonnement PS Plus. Exactement, tout à fait. Et donc, euh, on va les passer. Il y, a, il y a quand même, euh, si vous n'avez pas fait certains jeux en fait, sur PS4, il y a quand même du lourd. Hein. Il y a ouais. du God of War. On euh, voit du Call of Duty. Il y a du, Uncharted 4. Il y a Uncharted. Ouais, il voilà, voilà, y a Voilà, The y a Last of Us Remastered. Voilà, Normal. exactement. Et euh, Days Gone, également peut-être me pousser à faire Days parce que les temps de chargement m'avaient tué et du coup, euh, <rire> voilà là on théoriquement ils sont censés être bien mieux et, et, exactement alors ouais c'est plus que de la théorie d'ailleurs hein. ouais. j'ai pas testé euh, Days on parlait du stockage tout à l'heure tu crois oui. qu'on peut aller voir ouais, bien sûr, euh, le stockage voir, qui on reste on va immédiatement donc moi j'ai donc il y a Balance 3, Demon Souls Spider-Man Miles Morales euh, Godfall Destiny 2 Godfall Godfall Oh excuse moi ouais, Godfall Destiny 2 euh, ça fait fallu, tu vois, Final bien. Fantasy Sat Remake <rire> Et Persona 5 Que j'avais jamais fait En fait Et du coup euh, voilà, et je, vais me, je vais me lancer là-dedans Donc effectivement donc, On va aller dans Paramètres Je pense que ça doit être Dans Stockage Ça y ressemble Plutôt pas mal Voilà Et on... voilà donc c'est ça, on a 825Go, mais on en a 667 d'utilisables. Exactement, tout à fait. Voilà. Et on voit déjà que j'ai bouffé 373Go de, de jeux et d'applications, et que ma galerie multimédia, mine de rien, en fait avec toutes les petites vidéos à la con que j'ai fait des captures d'écran euh, parce qu'en en fait ils te capturent euh, quand tu gagnes un trophée maintenant voilà ils te capturent euh, comme, voilà. ça faisait sur, comme ça le faisait sur, sur Xbox, ça se autre. désactive ça se dé ouais, non, mais, ouais. voilà. mais je me souviens à la sortie de la Xbox One t'avais des pop-up qui à chaque, à chaque euh, truc Tout que à tu fait, réussissais ouais. Eh, hey, on a fait une capture, eh, hey, on a fait une vidéo eh, hey, voilà, on a fait une capture, peut ça la, la console quoi, tu vois as, tu as, puis bon, moi je me suis amusé à prendre des petites captures d'écran parce que je voulais te montrer à quoi ça ressemblait à un vrai jeu n'a Je Alors, sais, coup, je t'en je, ai envoyé quelques-unes mais on va les voir en vrai donc euh, voilà donc là tu as effectivement dans ta galerie multimédia d'ailleurs ils t'ont séparé en fait l'album ouais. et la partie trophée ouais, et maintenant c'est classé par album ce qui est vachement bien c'était déjà le cas euh, sur ps4 mais c'était merdique euh, pour les retrouver en fait, c'est pas mal tu sélectionnes des albums des jeux ouais, que tu veux tout à fait. Et et tout, tu peux euh... les faire péter en masse en plus hein, du coup hein. tu peux aller euh, tu peux les sélectionner en masse ouais. supprimer en masse copier sur un stockage externe et quand tu copies sur un stockage externe ils te créent des dossiers en fait bien comme il faut sur la clé usb donc c'est euh, très bien c'est bien pratique et on voit effectivement le poids que pèse euh, voilà on voit que le mec il a quand même passé du sur des Souls déjà. <rire> euh, en même temps c'est c'est platine dont je suis plus fier sur PS3 et alors stockage étendu pour les jeux PS4. Voilà. Alors si tu, a priori donc tu vois tu peux mettre un lecteur USB ouais, voilà, à en tant que stockage ouais. étendu mais voilà, mais pour stocker tes jeux PS4. Bah, en fait, c'est le même principe que sur la série X. Alors, euh, oui, Tu peux pas non. stocker tes jeux euh, série X. Si, tu peux les stocker, ah tu ne peux pas les lancer, tu peux pas... Euh, voilà oui, d'accord. Donc okay. pour l'instant, c'est la, bon, la micro-différence, on, on, on va dire. On va dire que mais... ça, reste, ça reste quasiment... Euh, kif, kif, mais d'ailleurs, c'est vraiment la fonctionnalité euh, qui est vraiment sympa quand on n'est ouais. pas fibré. Tout à fait. Parce que re-télécharger son jeu quand on est en ADSL, c'est pas chiant. super bon, surtout quand on voit la taille des jeux aujourd'hui en AAA. Voilà. Alors le PS Store, euh, voilà, est lancé euh, directement comme ça. En fait, maintenant, il c'est pas une application qui se lance euh, par derrière, ouais. on va dire. Ouais, c'est intégré. C'est euh... euh, intégré. Par contre, si tu lances, effectivement, tu veux tous les jeux PS4. Voilà, il t'envoie ça, à la limite comme un, comme un album, en fait. Ouais. Euh, si tu veux, t'as l'impression d'être, euh, ouais, sur un site de, sur un site, sur un Spotify où tu vas choisir, ouais. tes... tu vas choisir tes albums. C'est mieux quand même parce que euh, l'autre, c'est une navigation un peu pourrave euh, sur le côté avec des onglets, il fallait descendre. Enfin, ouais. Non, c'est plus, c'est pas plus pratique. Tout. Voilà. Okay. Donc là, on voit, euh, on voit d'ailleurs que le prix des. T'as même pas euh, téléchargé, euh, remonte. Euh, Astro Playroom A priori, c'est. Si, si, il est téléchargé en fait par défaut sur la. Ah d'accord. Sur la, il est installé par défaut sur la console parce de. A mémoire. priori, il est très sympa. Ouais, ouais, ben bah, on pourra le, on pourra voilà. lancer. Juge, je, je l'ai pas lancé puis. Ouais, il est sympa parce que tu peux voir en fait vraiment ouais. ce que vaut la, ce que vaut la manette en main. Euh, voilà, donc ça c'est l'interface en fait de la console directement. Ouais. Donc moi, je préfère largement ce que c'est vraiment une interface euh, épurée. Euh, qui est, et encore euh... plus épuré qu'elle ne l'était avant, pour le coup. Ouais, mais c'est bien parce que euh, avant c'était c'était vraiment le foutoir. Euh, là, voilà. Donc là, vous voyez, hop, clac, je lance, continuez la partie, hop, et en fait, vous allez voir, c'est quasi instantané. Euh, on peut voir, oui, voilà, ça y est, je suis dedans. Ouais, ça c'est, ça c'est quand même, ça c'est quand même super top en fait. Hein. Hop, donc on est, euh, voilà, on, on est vraiment, euh, on est vraiment dans le jeu en fait quasi immédiatement. Alors ça va permettre de parler du petit bouton en fait. Euh, sur la manette, on l'a vu tout à l'heure, le petit bouton euh, de menu. Ouais. En fait, cette barre de menu, quand on appuie... il faut savoir que quand on est joueur PS4, on a l'habitude de laisser enfoncer, par exemple, le bouton. Là, quand on laisse enfoncer, on revient sur, euh, sur cette interface-là. Quand on appuie une fois, on arrive en fait à la progression dans la mission. D'accord. Que tu peux voir ici. Tu es sur levé de rideau. Okay. En fait, et tu vois ta progression globale. Il te dit à peu près... Euh, C'est assez sympa parce qu'il te dit, euh, voilà, est quoi, quel est l'objectif. Ouais. Euh, il te reste... Bon, bah voilà, tu as à peu près euh, 15 minutes restantes, on va dire, pour boucler la fin de la campagne. Si tu affiches les détails, tu vois, tu, on te voit en fait... Euh, tu vois un petit peu ouais, si tu n'as pas suivi, même, ouais. euh, il t'affiche. Et tu peux noter qu'il y a une petite euh, lampe... Avec ouais. euh, genre l'idée, parce que quand es abonné au PS+, et bah tu peux carrément avoir des astuces pour passer les endroits où tu es bloqué. D'accord. Okay. as une bibliothèque, on va dire, de, euh, de jeux. Donc je, je rappuie sur l'interfaçage. Tu vois les trophées ouais. à venir, par okay. exemple. Et euh, tu vois ceux, voilà, t as, t as sans, sans, élimina sans élimination euh, silencieuse. Par contre, et ça c'est un truc que moi, ça, ça me saoule en fait, et c'est comme ça depuis longtemps. Ouais. Je ne sais pas où j'en suis. D'accord. Dans ouais. ce trophée. Ah, il euh, n'y a pas la progression du, du as trophée. Pas, voilà, as, sans, il me semble que sur Xbox tu vois la progression du Alors des, tu la et... vois à partir du moment où le développeur a décidé de l'implémenter. Voilà, c'est ça, exactement. Mais là, si euh... tu prends Call of Duty Black Ops Cold War par exemple, le, le pourcentage d'avancement des, des, des succès n'y est pas. D'accord, ok. Donc c'est au bon vouloir du dev, euh, C'est pas exclusif aux jeux euh, First Party, donc aux jeux ouais. aux jeux Microsoft, c'est... Chaque développeur met la progression ou pas. Mais on trouve des petits jeux indés euh, qui, eux, ont la progression directement intégrée. D'autres, non. C'est au voilà, bon vouloir de chacun. Et alors, au bout de course, en fait, de cette, euh, de, de ce, de cette petite barre, en fait, cette petite barre de tuiles, on voit les pubs. <rire> Coucou, Fortnite On voit les pubs et puis les clips vidéo qui ont été récemment créés par la communauté, sachant qu'on peut euh, vraiment euh, switcher euh, voilà, directement. On voit... Euh, voilà, ouais. Ça, c'est le dernier trophée que j'ai... Euh, que j'ai débloqué en fait dans Borderlands tout à l'heure quand je l'ai lancé. D'accord. Pour, pour tester en fait. Et tu vois tout ça est en temps réel en fait je peux revenir directement à mon jeu. Ouais. En fait hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop Parce que là je vais faire n'importe quoi. Bon bah là c'est mort ok. Tu veux un petit peu d'or hein, tu, ouais, tu peux aller dehors pour qu'on voit un peu euh... Et, non, parce... Et non parce que je suis dans une mission en, ah, fait, bah, euh, oui. en intérieur mais c'est pas grave. De toute façon on va lancer du Demon Souls. Tu verras c'est ouais. peut-être le jeu qui est le plus impressionnant mais ce que je voulais vous montrer euh, toujours dans l'interface. Donc ça met le jeu en pause dans ce jeu là. Dans Demon Souls tu te fais fumer la tronche. C'est des Sélecteur de jeu. Ouais. Voilà. Voilà, sélecteur de jeu, je peux passer de l'un à l'autre. Ouais. Les... Ouais, en fait, c'est l'équivalent du bouton Xbox quand ça arrive et sur exactement. la gauche. Tu, et tu prends les derniers les paramètres jeux de notification, ne pas déranger, voilà, comme ça j'ai pas les pop-up qui euh, qui apparaissent en ouais. fait. OK. Clac. Et tu as même une option, pardon, j'ai ici, juste là, notification pendant les jeux, en fait. Et tu sélectionnes ce que tu veux qui te notifie pendant que tu joues. Ouais, non, okay. mais c'est assez, voilà, c'est classique. La game base en fait, qui est en fait la, la GameBase, qui sont The les, game les, base. les parties, en fait, ouais. que tu peux créer. Les parties, en fait, c'est, tu, tu, tu, tu fais venir des joueurs, en fait, euh, tu crées une communauté, c'est un peu comme le Hub, et tu... tout le monde peut rejoindre, en fait, la, le, le Hub de jeu, et puis tu as tes amis, après, qui sont, euh, ouais. qui sont en ligne juste en dessous. Voilà, euh, ta musique, si tu veux te balancer de la musique en arrière-plan, le, le son, son pour régler le volume, le micro, que tu peux mute ou pas, sur ouais. la manette sans fil, ouais. voilà, donc euh, quand tu mets en sourdine, en fait, on voit, euh, le petit bouton est devenu orange, ouais. exactement voilà, tout à fait, et je peux cliquer, effectivement, pour le mute, unmute, voilà. Exactement et euh, bien sûr bon bah tes accessoires quand à ton casque est branché, ton profil et puis là l'alimentation de la console je passe en mode repos elle se met en veille j'éteins ou je redémarre la console directement donc ce que je propose c'est qu'on passe directement sur un autre jeu en fait pour vous montrer un petit peu comment ça marche en fait euh, le sélecteur au hasard des Souls euh, au hasard alors tu peux d'ailleurs jouer ou accéder au centre de jeu quand tu accèdes au centre de jeu tu reviens finalement sur ton menu euh, le menu de l'interface ouais. ouais. d'accord c'est un jeu exclusif PS5 oui pas dispo sur PS4 non mais comme Miles Morales hein non, mais Morales, elle est sur PS4 aussi. Euh, pardon, excuse-moi, oui, euh, je pensais que tu allais parler de, de la... de la, de la euh, box, oui, euh, tout à fait. Oui, enfin, il ouais. est exclusif Sony, mais il est, là, pour le coup, il est sur PS4 et PS5. Tout à fait. Dans Demon Souls, euh, il est que sur PS5. Yes, donc là, tu vois, tu peux jouer directement, et bim, sans transition, comme on dit. Voilà, il te lance le... Euh, il, ah, il, si, pour le coup, c'est ça, la transition. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, ah. exactement. Il te lance Demon Souls, <rire> et on va aller voir le, le premier niveau du jeu, ce que je te propose. Euh, ouais, très bien. À moins, que, à moins que ma partie soit chargée en... Mais c'est pas grave, on va voir. C'est pas vraiment... je reviendrai au Nexus, je mourrai, je, je vais perdre des âmes rien que pour vous, en fait, c'est ça là, en bon que tu es, que je suis, donc là, on peut retourner au sélecteur en fait et en fait, au switch de l'un à l'autre, sachant qu'ils se mettent pas en veille en fait véritablement. Si je si je re-switch sur Miles Morales en fait, normalement, on va le remettre, mais de toute façon, c'est tellement rapide que pour vous montrer qu'en fait, il n'a pas gardé en fait. ouais le statut exactement de ta partie, Pas comme le quick resume aujourd'hui sur Xbox. que j'allais te dire. Qui nécessite encore quelques petits réglages, on va dire, sur les jeux et puis qui prend pas le. Le quick resume ne fonctionne pas sur les jeux online. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs, euh, ici, ici, ici par exemple un Godfall, ouais. euh, si t'es pas connecté en fait tu peux pas jouer. Bon ben voilà. comme ça, moi. Bon. Exactement. Donc là voilà, mais en fait on reste on reste comme sur un truc où... Non mais écoute, euh... résume ou pas, on s'en fiche, enfin voilà. pour le coup le SSD il est là, il charge le jeu. Ouais. Euh, non mais tu pas 5 minutes quoi. Non, non, avant ça. tu pouvais boire un verre d'eau, tu pouvais faire ta petite pause technique. Euh... Ah donc, oui, donc, maintenant, voilà. mort, hein. là maintenant là, c'est mort, là c'est mort, il y a pas de... Là j'ai même testé entre deux parties de call of en ligne. Ouais ça va vite. Hein. Il faut courir vite, il hein. faut que les toilettes soient pas loin. Ouais, c'est rapide alors voilà on lance hop et puis on, ce que je propose c'est qu'on aille dans le jeu de tout premier niveau ouais avec les dragons et tout ça qui est, qui est juste qui est juste magnifique fais nous voir les dragons voilà exactement bah euh, d'ailleurs euh, d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs on va continuer c'est pas grave et vous voyez là, là c'est euh, hop quasi instantané hein. ouais donc oui je confirme 1180 âmes allez ah alors à quoi ça correspond les âmes bah, c'est quand tu tues des ennemis. T'as jamais joué à un Souls, toi Non. T'es vraiment un joueur Xbox Ouais. <rire> non, mais si. Euh... Je sais. Quand tu tues des ennemis, en fait, tu récupères. C'est pas, mon... pas le genre que j'affectionne. Quand tu trucs, tues des ennemis, suis... tu, euh, tu, tu chopes des âmes, en fait. Ouais. Et, euh, et le concept, c'est que tu es humain. Quand tu meurs, tu deviens euh, fantôme, on va dire. Euh, et tu chopes des âmes. Et si tu meurs, euh, si, tu, si tu retournes à l'endroit où est ton cadavre, tu peux récupérer tes âmes. Ouais. Si jamais euh, tu euh, meurs une deuxième fois, tu perds, en fait, ton stock d'âmes. Quand tu meurs, c'est pas bénin, quoi. Non, c'est pas bénin, non, exactement. Je recharge. Là, je vous montre ça parce que c'est le premier niveau en fait et, et il est vraiment en extérieur. Voilà, on est aux portes de Boletaria Et là, pom, pom, ça fait un peu pom, maladie, je trouve. Hein, ouais, bah de toute façon, le, le jeu en lui-même est maladif. Regarde un peu. Il n'y a pas de retracing, il n'y a pas de truc comme ça hein, dans, ce, dans celui-là. Alors le retracing, que les choses soient claires, ouais. hein, c'est bon, une techno qui est, qui est nouvelle avec les nouvelles oui, consoles. Oui, mais, mais c'est vachement, en fait, ouais. vachement mis en avant. C'est vachement mis en avant, c'est-à-dire que maintenant vous avez beaucoup de jeux avec des flaques d'eau. Voilà, c'est ça. Pour voir les reflets. Non mais dans Spider-Man, euh, dans Spider-Man, euh, tu as, as des reflets sur les immeubles, j'imagine. T'as as des reflets sur les immeubles, c'est assez magnifique. T as des flaques d'eau, moi as, tu, as, tu as, des flaques d'eau. Ah, ouais, euh, également. c'est plus important. Ouais. On va avoir des flaques d'eau dans tous les jeux. tu as des flaques d'eau et, euh, et... Alors ah, regardez un peu quand même. C'est quand même, je sais pas, que t'en penses quoi toi, qui découvre. Ah en mais c'est joli. ah voilà, c'est tout, c'est joli. Non mais non mais je, je peux pas dire. le hein. c'est quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même, même, quand même beau quoi, au ah, ouais, oui, niveau oui. de et tout ça. Non Bon, ok. Je, je, alors, en toute honnêteté, je préfère un, enfin, un Valhalla, je le trouve plus joli encore. Là, ça me reste quand même sur un sol plat, avec quelques brins à et compagnie. Quand tu, quand tu te balades dans un, dans un pré, euh, dans Assassin's ah Creed, ouais, avec des brins partout, un beau coucher de soleil. Tu veux et voir tout. retourner. Euh, on, on... Non, non, non, vas-y, vas-y, continue, continuez, continue, continue. Non, non, non, non. Ah, d'accord, ok. Godfall. Godfall, ah, je vais jamais y arriver. Non, hein. c'est clair. Hop. Non, c'est joli. Ils ont euh, le, le, le remaster en fait pour, pour, pour la petite histoire c'est euh, peut-être je disais tout à l'heure le, le platine dont je suis le plus fier celui de Demon Souls euh, et le, le, le remake vaut vraiment vraiment le coup même si vous avez fait le jeu original alors à, à la petite nuance près qu'en fait euh, le jeu est strictement le même les ennemis sont à la même place Ouais, ce sont les mêmes et, euh, et, et en fait ils Donc, ont. Si me... tu connaissais le jeu par cœur, ah ouais, ouais, ah, bah, attends, mais, mais ils, ont, ils ont même été jusqu'à reproduire les mêmes glitches en fait qu'il y avait pour tuer certains boss. <rire> D'accord. Genre notamment ceux qui euh, ceux qui ont fait en fait l'initial euh, et qui, qui réaffronteront l'araignée de fer seront contents de savoir que la technique de l'arc fonctionne toujours. Voilà, c'est de la technique de pute -E, euh, pour aller euh, pour aller euh, tuer euh, l'araignée sans jamais se mouiller. Voilà, bon là mon perso est un peu monté, hein, parce que c'est pour ça que je roule un peu sur les euh, sur les ennemis, sachant que dans des modes on ne roule jamais véritablement sur les, euh, sur les ennemis. Alors, si, euh, comme dans tous les jeux maintenant, on a ta ta taun, un euh, mode pardon Ouh, on peut pas le sélectionner euh, pendant le jeu. -donc, ah, donc, performance ou euh, qualité Exactement. Si non, ça tu pourras pas parce que tu risques d'avoir un changement de résolution. Ouais, tout à fait. Donc, Donc euh, tu euh, as, pareil, effectivement, un mode... Tu vas nous planter la capture. Ouais, mais non, on va pas le faire, alors. Donc là, je suis en mode... Là, je suis en mode qualité. Hein. D'accord. Voilà. On est en mode... Là, on est vraiment en mode qualité. Voilà, C'est typiquement le genre de jeu, si t'as pas de chute de framerate euh, en mode qualité, enfin, que ça reste relativement stable et acceptable. Euh, moi, je préfère un mode qualité là-dessus euh, qu'un mode performance. Le mode performance, j'aime bien pour un jeu de course, j'aime bien pour un FPS multi. Oui, tout à fait. parce que euh, avoir des baisses de framerate quand on est en plein multi, c'est quand même pas glorieux, c'est pas la joie. Voilà, alors là donc, on euh, voilà. sort en fait sur les murailles, et donc là il y a deux mecs, et après... Voilà. Euh, sachant que euh, euh, je t'avoue que dans l'original j'aurais bien voulu avoir un mode euh, performance ou qualité parce que tu as notamment un niveau où tu es euh, dans des marées et complètement en fait euh, complètement euh, dans le, la brume et ouais. tu en fait comme ça ramer <rire> il y avait des trous partout bah, tu ouais. te tu la tronche donc euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment infernal vu, les, les effets de lumière quand même voilà. sont quand même euh, sont vraiment jolis les effets volumétriques et tout ça c'est euh, non non franchement il y a ouais. du euh, voilà c'est quand même la console elle envoie elle envoie sérieusement ouais. je sais pas si dans Miles Morales, on pourrait arriver à relancer une partie, si si on va relancer une partie quand même pour voir, pour aller directement dans la, dans la ville en fait, parce que ça commence dans la... Ça commence non mais, la après il y a plein de vidéos de gameplay sur le net, on va ouais pas, vous y parce voir. que là on en a déjà pas mal de temps. Qu'est-ce que tu veux euh... voir encore maintenant, tant qu'on est là -bas. Non mais écoute, voilà, on a vu déjà la console, son design, on l'a comparé, on a vu l'interface, enfin je pense que les gens se sont rendus compte de, de, de, de, de l'interface, de sa fluidité, de, de, de tout ça, voilà, ça permet de découvrir vite fait la console, euh, de vous la présenter. Euh, et puis et puis voilà donc euh, je salue ceux qui crieront au scandale de cette vidéo PlayStation <rire> sur notre chaîne Xbox. Mais on est joueur avant tout, c'est ce qu'on disait. Et euh, bien évidemment, quand continuera à mettre que du contenu ou presque Xbox en tout cas, mais euh, c'est toujours c'est toujours sympa de, de voir ce qui se fait à côté. Et puis c'est un Il jeu qui n'existe pas sur Xbox, donc euh, donc euh, je pense que n'importe quel joueur qui soit est qu plutôt une tendance Xbox ou une tendance PlayStation aime bien voir les jeux qu'il n'a pas sur sa console et, euh, oui, et le voilà. sacré profondeur de champ. Hein. Ouais. C'est joli comme tout. Bon, on va bah, se quitter là-dessus alors. Ouais. Hein bah Donc, écoutez, en tout cas, bah, j'espère que vous aurez apprécié quand même cette vidéo, même si vous n'êtes pas amateur de PlayStation. Euh, mais voilà, nous, ça nous faisait plaisir de vous présenter aussi euh, ce qui ouais, se faisait à, euh, à côté. Euh... Ah, si on n'a pas montré le bouton cher, pardon. juste le montre comme ça avant ouais. part, Voilà, capture d'écran, de, de machin, etc. Voilà, capture d'écran, enregistrement en 4K. Tu peux, ouais. euh, tu, peux, tu peux paramétrer et après, le partage directement euh, sur Twitch ou sur YouTube. 4, euh, pour, okay. la, pour la vidéo. Ok, très bien. Super, bah écoute, merci beaucoup. Bah, de rien. Euh, on a vu, euh, voilà, on a vu ça. L'essentiel, on va dire. Exactement. Moi, je vais à jouer. Hein. Ouais. Je te laisse conclure. Bon là. bah, je conclue alors. Bon bah écoutez, on se retrouve euh, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Xbox, bien évidemment. Il euh, n'y a plus de nouvelle console à venir, donc... Euh, <rire> Heureusement, euh... parce que le porte hein. ouais, est libre. Ouais, c'est clair. Et euh, bah écoutez voilà on se retrouve très rapidement n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta et sur Discord. Je pense que j'ai fait à peu près le tour euh, de nos réseaux sociaux et puis on vous dit à très bientôt et, euh, et ben bah portez-vous bien surtout dans cette période. Bye bye allez ciao.